Bonjour, vous écoutez Déséquilibre, le podcast qui parle des équilibres de vie. a été dur le départ, ça a été vraiment dur quoi, et là à ce moment-là c'est fou parce que je, je, je sais pas ce que je fais quoi, je n'ai aucune idée de pourquoi je fais ça, vraiment je, je me rappelle de, quand je relis ça, je, je, je, sais pas, je sais pas ce que je fous là quoi, je n'ai aucune idée de ce que je fais, je me rappelle de ma première nuit à Sao Paulo, je dors dans une coloc sur un matelas par terre, et je me dis, Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que j'ai fait Je n'ai aucun plan. C'est le vide total. Et je sais même pas dire au fond de moi pourquoi je suis parti. Je sais juste que je m'étais juré que je le ferais. Et là, je le fais. Si on arrive à se persuader qu'on est capable de faire quelque chose, on y arrive toujours. S'imaginer capable, c'est le début de réussir. Je sais pas quoi foutre. <rire> J'ai fait 2-3 aventures à Sao Paulo, et puis on m'a dit, moi je voulais, aller, je voulais aller en Argentine. Du coup j'avais rencontré un Français là-bas, et euh, il m'avait dit tu peux pas partir de, du Brésil sans aller voir Rio. je dis bon, ben peut-être que je vais aller à Rio. Puis je me suis dit bon, ben, il paraît que les plages au Brésil elles sont belles, je vais aller voir les plages au Brésil qui sont pas trop loin de Sao Paulo, puis ben, je vais marcher vers Rio, et puis quand j'en aurai marre je prendrai un bus. Je pense qu'au fond de moi, cette envie d'aller marcher, c'est une quoi qui m'a dit « Bon bah ok, là, tu vas tout vider, tu vas tout nettoyer, tu vas tout virer, et comme ça tu repars à zéro. » Je parle pas le portugais, je sais pas parler avec les gens, j'arrive pas à communiquer avec les gens, je suis tout seul tout le temps. J'ai ces quelques personnes qui parlaient anglais avec qui on pouvait avoir un peu d'échange, mais il y a peu de personnes qui parlent anglais. Du coup, je suis profondément seul, je suis profondément seul, et j'marche. je marche. Je marche. Je marche. Je marche. J'ai mon, mon 50 litres sur le dos, j'ai pas beaucoup de thunes. Du coup, euh, je m'étais fixé 3 euros par jour, donc ça fait... Euh, même là-bas, c'est un, un peu la galère, quoi. Je mangeais pas trop tous les jours, il m'a filé un peu quand même pas mal à bouffer. J'ai aucune condition physique, genre je marche 15 km par jour, je suis éclaté, il fait chaud. C'est le début de l'été au Brésil. il fait 45 degrés, quoi. Donc je marche au soleil, euh, j'avais mal partout, j'avais des, des ampoules dans tous les sens, j'avais des blessures sur le dos parce que mon sac, il frottait sur mon dos avec la transpiration, ça me, ça me faisait des plaies, j'avais mal, j'avais chaud, j'avais faim. Puis je me suis rendu compte que mon cerveau, il faisait, il faisait que réfléchir tout le temps, que penser à des trucs. Et, euh, et jusqu'à un moment donné où je me rappelle que j'étais encore en train de penser au projet d'augmenter de magique qu'est qu ce qu'il faudrait faire pour faire avancer ce projet de qu'est ce qu'il faudrait changer dans la boîte pour que ça ça évolue et tout et, et là je, je me suis je, je me suis écouté je me suis comme si je m'étais regardé et je dit mais, mais, mais mec, mais pourquoi pourquoi tu penses à ça quoi enfin, genre, ça sert à rien on s'en fout tu n'as aucun moyen d'action là dessus et en plus tu n'es plus dedans tu es parti là pour l'instant tu, tu y reviendras peut-être plus tard mais genre là ça sert à rien de penser à ça quoi Il y a eu un déclic où à un moment donné mon cerveau s'est débranché. Le, le temps était complètement différent. Genre, au fond de moi, je, je, savais, je savais pas ce que je ressentais. J'étais dans une sorte de. d'infini in, présent, quoi. D'infini présent de, de mes pieds les uns après les autres qui, qui se mettent les uns devant les autres. Je marchais comme ça le long de la route. chercher un endroit où dormir j'avais aucune après-demain pour moi c'était tellement loin je pouvais pas dire ce qui se serait après-demain quoi. Je, je, tout était tellement d'un instantané de survie il y avait des endroits qui étaient un peu chauds, il fallait pas que je dorme n'importe où tous les jours à 16h il y avait une, un impératif de survie de où est-ce que je vais dormir et, et en fait j'étais dans cette, dans, cette dans, ce, dans ce tourbillon abyssal de présent de marche je me suis rendu compte que j'étais pas arrivé à rio quoi Genre, rio c'était méga loin en fait <rire> mais il y avait un truc qui me dit qui, qui se posait même pas la question qui s'est dit non mais vas-y marche quoi et je marche je marche je marche et puis ben bah, en fait euh, puis, bah, en fait j'ai marché jusqu'à Rio ça m'a pris trois mois, deux mois et demi. Je n'ai pas peur de mourir, juste de ne pas vivre, et en ce moment, je n'ai plus peur. Et j'avais plus peur de ne pas vivre parce que, euh, en fait, c'était pas le titre du bouquin, ça. Parce qu'en fait, à ce moment-là du, du, du voyage, il n'y a même pas l'idée du livre. Et euh, par contre, il y avait cette phrase euh, qui vient, qui vient d'une chanson, de ce grand rappeur qui s'appelle « Cassez-moi Palek ». Et il y a cette phrase dedans dans le temps passe où il dit euh, moi je n'ai pas peur de mourir juste de ne pas vivre et en fait cette phrase là je l'ai entendu ce moment là et ça m'a explosé à la gueule je me suis énormément mis de contraintes parce que j'avais peur de ne pas vivre et du coup la, la peur de ne pas vivre m'empêchait aussi de faire des choses parce que du coup j'avais tellement peur de ne pas vivre que du coup j'étais bloqué de vouloir vraiment vivre en fait je m'interdisais du coup de vivre parce que j'avais peur de ne pas vivre et du coup à ce moment-là, c'est pas du tout le titre du bouquin, mais cette phrase-là, elle a été écrite sur mon carnet juste avant de partir. Elle était grave dans ma tête. Moi, ce voyage-là, je l'avais vu comme une quête du temps. C'était me donner du temps. C'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire, c'était me donner du temps. Et euh, j'étais parti avec cette idée-là en tête, de me faire un don de temps. J'ai compris plus tard aussi que c'était aussi une quête de liberté. Mais il y avait, y avait cette, cette, cette paraph en dessous, c'était vraiment ces deux phrases-là. C'était... Euh... Ok, t'as pas peur de mourir, mais là, t'as peur de ne pas vivre, alors va vivre, quoi. Et vraiment, là, c'est le moment où j'arrive à Rio, je viens de, je viens de marcher euh, mes, mes trois mois, là, je, je pars à l'autre bout de l'Amérique du Sud parce que je peux pas rester au Brésil. Je suis illégal, d'ailleurs, au Brésil, je dois, je dois quitter le pays parce que là, j'ai deux semaines de retard sur mon visa, donc je suis illégal, je dois payer une amende. moment là il y a un truc où je commence un peu à prendre conscience des de, de deux mois et demi que je viens de passer en fait je commence un peu à me rendre compte et je me rends compte que là en, en deux mois et demi de ma vie là où d'habitude ça passait en un claquement de doigts et j'avais fait trois projets et c'était trop cool mais c'était genre passé tellement vite dans dans ma vie là ces deux, mois de, ces deux mois et demi ils ont été ils sont passés tellement vite mais en même temps ils ont été tellement longs tellement riches d'expérience que je me suis dit, putain, ouais, là, là, je, là, je vis, quoi. Là, j'ai vraiment la sensation de vivre. Et c'est un truc, c'est un truc que je me suis dit encore, il n'y a pas si longtemps, au mois de septembre, où j'avais ce sentiment-là. C'est essayer de vraiment prendre conscience qu'on est vivant. Se, se, se fermer les yeux et se dire, je suis vivant. Imaginez l'océan un jour de pluie, il pleut. Il pleut depuis des heures. Face à l'océan, il y a des collines qui viennent prendre racine dans l'eau de la baie. La côte est clairsemée de villages qui colorent le jour mourant et obscur. Sur l'une de ces collines, au milieu de la forêt, se cache un village. Personne n'y vient sans connaître. Toutes les maisons sont cachées par les arbres. Il y a le pain toujours vert, et l'eucalyptus qui sent bon. Si on entre dans la forêt, on peut y voir des maisons. Tout est en bois, tout est en terre. Les murs des maisons sont parsemés de bouteilles en verre multicolore qui laissent filtrer la lumière dans les chaumières. Les toits sont ronds, ils sont remplis de végétation, le confort est bohème. Rien n'est droit, rien n'est symétrique, rien n'est terminé. Et pourtant c'est bancalement harmonieux. On aperçoit des lumières derrière les branchages, le village est endormi, il pleut. Il ne pleut pas une tempête. Il pleut une pluie douce et fine. Une pluie qui respire avec les assauts du vent marin. Une pluie qui dure, qui dure depuis ce matin, toute une journée de pluie. La torpeur s'est installée, la mélodie de la pluie a envahi ses rues. Le village se tait. Les regards sont aux fenêtres pour regarder tomber les gouttes dans l'espoir du retour du soleil qui redonnera la vie. Le sous-bois s'assombrit, l'obscurité naît. La nuit marque son territoire et tire la couverture au soleil pour inviter tout le monde à rentrer chez soi. La nuit est belle, la nuit est magnifique, parsemée d'étoiles. La lune éclaire de sa lumière argentée, cette nature assoupie. Dans une de ces maisons, je suis là, au coin du feu, seul, écoutant la pluie qui caresse la maison. Entouré par cette atmosphère magique, j'entends la voix d'un petit être en train d'arriver à l'autre bout de la planète. Je crois qu'il me parle d'une certaine manière. Il va faire beau demain, ça je le sais. Que la tempête sera terrible quand il naîtra, une tempête magnifique qui amènera un soleil rayonnant, et tu ouvriras tes yeux sur la nature trempée, inondée de soleil. Le monde est beau, Dame Nature a préparé ta venue. La nature t'a fait naître de la pluie, je suis un enfant de la pluie, qui dans les latitudes méridionales où je me trouve s'appellerait El Niño de la Lluvia. C'est cool de lui en lire ça. Hum. Ouais. Moment marquant. Pas toujours très agréable. On m'en a beaucoup voulu... Euh, de ne pas avoir été là. Dans ces moments-là. Et euh, j'ai fait comme j'ai pu pour être présent. Mais on a m'en on a, on a, on a voulu. j'ai essayé de. de. Je peux pas en bas rattraper le retard, mais j'ai essayé d'être présent à, à mon retour. Ça a, été, ça a fait partie des choses que, qui ont fait que j'avais envie de rentrer. Et euh, Ouais, c'était un c'était un, un chouette moment quoi. C'était un moment où j'aurais voulu être en France. Un moment où j'aurais voulu être avec, avec toute la famille, euh, avec ma soeur, avec mes parents. Euh, C'est un moment que j'aurais voulu, voulu partager avec eux. quoi. Et c'était juste comme ça. C'était juste comme ça que ça devait se passer. J'étais sur WhatsApp et j'étais en visio et j'avais des messages et j'étais... Euh, il est né mais du coup il est né dans la, dans la nuit moi pour moi au Chili et euh, du coup j'étais la nuit euh, il n'y avait, avait pas internet donc j'avais l'internet de la voisine parce que j'avais été la voir la veille pour lui expliquer que j'avais besoin d'internet pour avoir internet à ce moment là parce que j ma soeur allait accoucher. Et, et du coup elle m'avait donné internet mais il y avait internet que à une fenêtre où il fallait que je mette mon téléphone collé à la fenêtre du coup j'étais collé à la fenêtre comme ça j'attendais des nouvelles on m'envoyait des messages régulièrement de comment ça se passait tout, tout le travail qui était fait là-bas Je savais, je savais bien comment on voulait de ne pas avoir été là, c'était vraiment fort comme moment dans, dans, ce, dans ce village, c'était un village de, de, de hippies euh, dans, la, dans la forêt, euh. j'étais tout seul dans cette baraque, qui craquait, à euh, côté du poêle, du coup euh, tu vois, quasiment par internet quoi donc euh, pas de distraction, Donc c'est long quoi, c'est long, c'est lent, du coup t'as le temps de réfléchir, t'as le temps d'écrire. C'était un, un moment fort, je suis content d'avoir écrit ça. Je commençais à me poser des questions de retour. Je suis parti en novembre 2016, donc là, c'était presque un an et quelques après. Et puis après, je crois que c'est venu euh, ta ta ta ta, c'est venu vers le mois de juin-juillet de la même année, 2018. Et en fait, un je crois que c'est un truc que je dis à un moment donné dans le bouquin où... En fait, c'est le moment du voyage où là, du coup, j'ai tout traversé du Mexique jusqu'à la Colombie en stop, là avec un rythme assez soutenu, donc je me suis pas arrêté beaucoup dans certains pays, il y a d'autres pays où je me suis arrêté un peu plus, mais pas plus d'un mois par pays. Quoi. Et en fait, c'est dans cette descente là où j'ai commencé à me rendre compte que, comme du coup on parlait de zone de confort, en fait j'étais complètement dans ma zone de confort en étant nomade, et en étant comme ça, en stop sur la route, en fait en vagabond. Il y a eu une, sorte, une petite sorte de lassitude en fait, qui a commencé à s'installer. Et puis en parallèle de ça, je commençais à avoir envie dans ma vie de, re, de remonter des projets. Et de, et de recréer des choses et de reconstruire des trucs. Et je sentais bien que j'avais envie de créer ces projets-là en France. J'avais envie d'être dans mon pays, mon pays me manquait, ma famille aussi. Ça a commencé à émerger, je dirais vers le mois de juin, tu vois. Vers le mois de juin 2018, je suis rentré en janvier 2019. Donc j'ai commencé à me dire, bon, t'as bien kiffé le voyage, c'était cool. Là, ça commence à être facile, du coup... Euh, bon bah, Vas-y, c'est quoi, quoi les prochains challenges quoi. Là, en faites là, tu te rends pas compte, mais ton plus gros challenge, ça va être rentrer en France, en fait. C'est ça, c'est là où c'est compliqué. Mais je me suis dit, on va pas précipiter les choses, prendre le temps, et on va, on va bien préparer le retour. On se met devant la table, tu rentres, jour 1, tu fais quoi À ce moment-là, j'ai faille dans les oreilles. Partir, non pas pour voir de nouveaux lieux, mais voyager pour ouvrir de nouveaux yeux. Hors pailleur d'horizon. a que des hôtels mille étoiles pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit. Dans l'avion au départ. Au final, c'est comme un retour à la maison. C'est presque normal. On retrouve vite ce goût si familier. Revoir des Français. Réentendre la langue. Retrouver ces gens un peu hautains mais qui me donnent le sourire. Ces commerciaux qui travaillent trop et qui envoient des mails depuis la file d'attente avec leur tablette à clavier. Ce couple qui s'engueule parce que la meuf a oublié la carte de crédit pour payer les sandwichs. Tout est très familier. C'est comme si ce voyage était une capsule hors du temps de ma vie. Comme une histoire que te raconte ton papy. Je ne réalise pas vraiment que je rentre, mais je ne réalise pas vraiment que je suis parti non plus. Deux ans. 26 mois et 10 jours. 801 jours hors de mon pays, 801 jours sur les routes à l'aventure. Regard amusé autour de moi. C'est ça que j'aime dans les aéroports, c'est ces histoires qui se croisent. Qui autour de moi se douterait en voyant ce gars barbu qu'il rentre après un tel périple Je ne pense pas qu'un jour je repartirai aussi longtemps. Je repartirai, c'est sûr, mais sûrement sur des périodes plus courtes. Partir loin n'est pas nécessaire, mais partir l'est. Abandonner, se libérer de ce qui nous retient, se mettre à nu. Se rendre compte que l'on a besoin de bien peu de choses pour venir. Et puis je pars vers la Dordogne où sont mes parents. Il me faut deux bus pour arriver à proximité. Et après, je n'ai d'autre option que de faire du stop. Il n'y a aucun transport en commun. Il pleut des cordes. Une dame me dépose à une heure de marche de chez mes parents je finis la route à pied, à travers bois, où je me prends une averse de grêle. Bienvenue au pays. Mes parents ne sont toujours pas au courant que je suis rentré. J'arrive aux alentours de 13 h Je me pointe à la fenêtre de la cuisine, sous la pluie, avec mon poncho de pluie et le sac à dos. Ils sont tranquillement en train de se préparer à manger. Je toque au carreau, Cri de surprise. Ça y est, je suis à la maison. aujourd'hui le 22 juillet 2019. Il m'aura fallu beaucoup plus de temps que je ne l'avais imaginé pour écrire ce livre. Le voyage me paraît loin derrière maintenant. Le temps ne bouge pas vraiment à la même vitesse quand on voyage. Comme je l'écrivais un peu plus haut, j'ai souvent la sensation que ce voyage n'existe que dans une capsule temporelle imaginaire, un rêve éveillé qui n'a pas vraiment existé. Tu quittes un monde, et tu ne reviens que deux ans plus tard dans un environnement très similaire, et en plus, il n'y a quasiment aucun témoin de tes désaventures. Cela ressemble à un rêve, non Mais je sais que ce n'en est pas un. Aujourd'hui, dans les moments de doute, je repense à tout ce que j'ai traversé, à toutes ces situations pas évidentes, le froid, la pluie, la chaleur, le manque de nourriture, les incertitudes financières. Je m'en serai toujours sorti. Et avec de l'obstination, on s'en sort. Toujours. Je crois que le voyage m'aura montré comment garder confiance en l'avenir, garder confiance en l'univers qui nous surveille. Il ne veut que notre bien. Il ne veut que nous faire comprendre des choses. Et si on ne cherche pas à comprendre, il nous tapera sur le crâne jusqu'à ce que ça rentre. Et c'est là que ça fait mal. Bien sûr, je ne vous cache pas que le retour amène son lot de remises en question et de moments difficiles. Notre ancien soi se retrouve confronté au nouveau. Les doutes de l'ancienne version de toi-même te touchent toujours plus, toujours autant profondément. Heureusement que j'avais préparé mon retour. Cela m'aura permis de me tenir au programme prévu, on suit le plan, et rien d'autre. Comment peut-on conclure un tel livre Ce livre, je l'ai d'abord écrit pour moi. Je voulais rassembler dans un même objet tout ce à quoi on pense quand on voyage. Je voulais graver pour moi-même ce que j'avais dans la tête pendant mon périple. Si jamais les méandres de la vie me font oublier la flamme de suivre mes rêves, et si jamais mes rêves de demain me font trop peur pour aller les réaliser, alors ce livre sera là pour me rappeler qu'il vaut mieux avoir peur de ne pas vivre qu'avoir peur de mourir. Et c'est toi qui me lis, tu te reconnais dans ce discours, alors je l'ai aussi écrit pour toi. Juste pour te montrer qu'avec parfois peu de choses, si ce n'est de l'envie, tu peux y arriver. Je ne suis pas un donneur de leçons, un guide spirituel de mes fesses ou un instagrammeur bien-être yogi shanti. C'est juste un témoignage, juste pour te raconter comment je l'ai fait. Et maintenant, qu'est-ce que t'attends hmm. Bim <rire> ah, c'est cool. J'ai cherché ce qui me rendait vraiment heureux dans la vie. Et... Et la phrase que, que j'ai trouvée, c'est celle-là. Moi, ce qui me rend heureux dans la vie, c'est d'illuminer des visages. C'est de voir cette lumière qui s'allume sur un visage. Et moi, ça, ce moment-là, ça me rend profondément heureux. Ça me rend profondément riche. Et je me suis rendu compte que c'était ça, en fait, qui me rendait heureux. Et c'était ça pourquoi j'étais là. Bonjour, je m'appelle Gamji et vous écoutez Déséquilibre. Crois en toi et n'oublie pas qu'un jour, ça va marcher.